Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une nouvelle vidéo sur l'histoire de Diablo et on va parler de deux choses dans cette vidéo. Tout d'abord, bah, comme vous l'avez vu dans la miniature et dans le titre, qui est donc cette fameuse femme que nous avons vu, on avait pu voir dans la cinématique sur Inarius qui était sortie au, au mois de décembre. Et donc, eh bien, on va revenir un petit peu sur son identité, qui est elle, qu'est-ce qu'elle veut. Et surtout, eh bien, on va parler aussi de la cinématique d'Inarius, c'est l'occasion d'aborder deux points dans cette vidéo puisqu'on va continuer à parler un petit peu de Diablo pour bien préparer Diablo 4 Donc qui est cette madame Et eh bien cette dame On a un peu plus d'informations Blizzard on avait donné déjà un petit peu mais avec la bêta de Diablo 4 on a des infos Alors qu'on soit clair je ne compte pas spoiler Diablo 4 euh, dans l'ensemble tout ça, tout ça Je parle vraiment du début de Diablo 4 Vraiment le début sans euh, révélation folle Le problème on va y revenir, c'est plutôt après, mais c'est la cinématique en elle-même plus qu'autre chose, mais j'y viens après. Donc Prava, ce personnage s'appelle Prava, si jamais vous avez un petit peu de mal à retenir son nom, il y a un moyen mnémotechnique qui est génial, c'est celui que j'utilise pour me rappeler de son, son nom, c'est se ce rappeler de la Pravda, la Pravda, P-R-A-V-D-A, donc en gros c'est Prava, c'est Pravda mais sans le D, et eh bien la Pravda c'est quoi C'est tout simplement le journal officiel du parti communiste sous l'URSS euh, Donc euh, journal russe qui était contrôlé par le, bah, par le Kremlin etc Et c'était l'outil, l'organe principal de propagande sous l'URSS Et aujourd'hui la Pravda c'est le journal qui est plutôt euh, de la résistance vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine Donc voilà et ce mot signifie vérité en russe vous comprenez un peu le côté propagande, tout ça, tout ça. Ce qui marche bien avec euh, eh l'église de la lumière et le côté euh, euh, s'accaparer, le rôle du sauveur, etc. Et que c'est nous qui euh, propageons la vérité. Et honnêtement, vous allez me dire, ouais, peut-être que je vais trop loin dans l'analyse, mais au final, vu que les pics fracturés, qui est la zone de départ des. Euh, la zone de départ de Diablo 4, et eh bien on a, on sait par les concept art et du, de l'aveu même des développeurs. Que cette zone est très inspirée par les, euh, en gros, les Carpates et l'est, l'Europe de l'est, les montagnes de de l'est. Donc il y, y a, un côté slave, il y a un côté clairement euh, d'Europe de l'est et ça se sent, ça se sent très fort, notamment au niveau des prénoms, des noms, etc. Donc au final, bah, Pravda, c'est pas si mal, hein, ça marche bien pour le personnage. Euh, donc qui est Prava, qui est cette femme Eh bien, c'est la mère révérée. On l'appelle The Revered Mother. Donc la, la, la mère révérée qui semble être la dirigeante de l'église de la lumière ou la cathédrale de la lumière du moins alors si c'est pas la dirigeante c'en est un très haut dignitaire mais ça semble quand même être la dirigeante de l'église et elle fut euh, alors son histoire pour le moment on n'a pas beaucoup d'informations et ça a été donné bah, par blizzard même avant la sortie de la bêta de diablo 4 globalement elle a été euh, on sait qu'elle a été euh, gravement malade, elle, elle était sur le point de mourir et elle a été sauvée par Inarius, hein, l'ange Inarius de, cette, euh, de ce terrible fléau, euh, ce qui a servi de déclencheur pour elle et ce qui a fait que euh, Inarius a gagné sa loyauté jusqu'à présent. Le sauvetage d'Inarius a, euh, a, a entraîné chez elle une foi indéfectible envers son sauveur, croyant que ce serait euh, que l'a sauvée, mais euh, ce n'était que le début et qui sauverait l'ensemble de l'humanité grâce à ses actions, notamment en défendant l'humanité et sanctuaire des démons et de la présence infernale sur Sanctuaire, les emmenant vers la lumière, lui-même étant bien sûr la lumière incarnée. On le voit très bien d'ailleurs dans la cinématique, hein, dieu, cinématique que je rappelle sortie en, en décembre 2022, on le voit très bien dans cette cinématique où elle apparaît comme une, une dévote hein, face à cette euh, armée, euh, cette véritable armada, cette véritable host euh, infernale qui déferle sur sa position, et bien elle marche euh, pieds nus dans la lave en priant, alors qu'une horde de démons arrive sur elle, euh, elle, croit, elle croit en son sauveur, elle croit en ses, ses chevaliers, c'est une grande fanatique, et pour le coup, euh, il enfin, faut avoir un niveau de piété absolument euh, dingue pour, euh, pour faire ça, hein. Je veux dire, on, à sa place, on serait tous en train de courir et se mettre derrière les boucliers, et je pense que la première ligne, <rire> la première ligne éclacrait un peu des genoux, donc euh, bon, le perso apparaît comme complètement taré, on en avait parlé dans l'analyse de cinématique, bien entendu. Donc globalement, ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle a su fédérer le culte autour d'Inarius et qu'elle est devenue, eh bien, euh, de ce fait, euh, voilà, elle a réussi à montrer euh, la force et justement les.. ce que peut amener Inarius dans son sillage. Véritable. Euh, donc la cathédrale de la lumière apparaît comme le véritable organe bouclier contre les menaces démoniaques, ralliant toujours plus de fidèles grâce euh, eh bien à leur protection, la protection des, des innocents, la protection également face à tout ce qui, toutes les menaces parce qu'on parle de menaces démoniaques mais pas que, hein, le bandit, les bandits etc les chevaliers apparaissent vraiment comme les sauveurs et on rappelle quand même le contexte de Diablo 4, on est après Reaper of Souls Reaper of Souls, si vous avez vu ma vidéo sur Reaper of Souls c'est plutôt compliqué euh, la plupart des organes euh, protecteurs etc sont en déliquescence, le Kejistan est en ruine Reaper of Souls a fait très très très très mal hein, pour le coup Diablo 3 avait déjà commencé à faire mal mais Reaper of Souls a euh, achevé euh, achevé vraiment enfin euh, pas l'humanité parce qu'elle est encore là mais quasi achevé l'humanité donc l'église de la lumière apparaît comme vraiment le, le symbole d'espoir dans cet euh, océan d'obscurité et justement eh bien, la, quatre, la cathédrale de la lumière ou l'église de la lumière ça doit vous dire quelque chose si vous suivez un petit peu mes vidéos puisque bah, c'est tout simplement le nom que portait justement L'église qui tournait autour d'Inarius pendant la guerre du péché. Le nom est resté le même, hein, on est bien sûr, église cathédrale de la lumière. Et est-ce que c'est la même Et eh bien tout simplement non, bien sûr, il y a plus de 2000 ans euh, qui les séparent, hein, chronologie, euh, vidéo de chronologie sur Diablo. Tout simplement, et eh bien, on est dans une situation où Inarius a reconstruit son église, sa cathédrale de la lumière, et il n'a absolument pas changé le nom. <rire> Donc, euh, on est de nouveau dans un contexte guerre du péché. Et c'est là qu'on arrive... C'est là qu'on arrive sur quelque chose de très important, puisque bah, Inarius, une fois encore, compte se resservir de, de, de, des hommes et de l'humanité pour atteindre son objectif, repousser euh, l'influence démoniaque sur Sanctuaire et diriger lui-même Sanctuaire, être à la tête de l'humanité euh, de Sanctuaire. A la différence de l'élite, il a une démarche plutôt défensive, c'est-à-dire que lui... C'est eux qui ont appelé Sanctuaire, Sanctuaire, l'idée que c'est pas juste un nom, euh, voilà, c'est pas un nom euh, banal, Sanctuaire, ça a vraiment ce, cet objectif d'être euh, un paradis dans l'éternel conflit entre les démons et les anges, et euh, donc euh, cette espèce d'endroit de, de, euh, où l'éternel conflit ne peut arriver, et au final, contrairement à Lilith qui a une démarche offensive, elle veut défendre pour mieux contre-attaquer, Inarius lui pour le coup il veut défendre Sanctuaire et on n'a pas de. Il a pas pour.. Alors en tout cas par, par le passé peut-être que notre Diablo 4 il va évoluer suite à, sa, à son emprisonnement, mais Inarius pour le coup n'a pas de, de motivation dans le passé, en tout cas il n'en avait pas de vouloir mettre fin à l'éternel conflit et de flinguer les démons. C'est pas du tout son objectif à la base. Donc euh, il reste la représentation sur Sanctuaire et l'ange principal. Alors là, on va attaquer un point très important de cette vidéo. On a, on a parlé de Prava, il n'y a pas énormément de choses à dire. Maintenant, le truc, c'est que vous l'avez compris, dans ma cinématique d'analyse, hein, euh, ça c'est la suite. Dans ma cinématique d'analyse, j'avais évoqué trois possibilités au niveau du contexte de cette cinématique. J'avais évoqué soit c'est les premiers Néphalèmes, donc ce qu'on appelle les anciens qui se battent aux côtés d'Inarius contre Lilith et ses propres Néphalèmes et ses démons. Soit l'autre possibilité, c'était la guerre du péché, la période de la guerre du péché, qui était ma théorie euh, que je défendais le plus ardemment. Et la troisième, c'était un spoil de Diablo 4, en fait. C'était une cinématique qui se passe dans Diablo 4. Je pense que vous venez de le comprendre avec la description de Prava. Eh bien, nous avons la, <rire> nous avons la réponse aujourd'hui, c'est un spo... Diablo 4 nous a spoil. <rire> nous a spoil cette cinématique. donc... Justement, comme Inarius était censé être enfermé dans les enfers, moi je me disais, bah non, euh, on va probablement aller dans les enfers libérer Inarius au cours de Diablo 4. Et bien cette cinématique, euh, avec aussi euh, la, la, la révélation concernant Pravas ce n'est pas un personnage mythique du passé qui dirigeait l'église de la lumière. Non, non, non, non c'est la dirigeante actuelle de la cathédrale de la lumière, donc euh, la cinématique nous spoil. Alors, qu'on soit clair, je vous calme tout de suite avant que vous fermiez la vidéo, il euh, y a de grandes chances que du coup cette cinématique arrive assez vite euh, dans l'histoire de Diablo, je pense pas que ce soit la cinématique du, de fin de chapitre 3 ou de la fin du chapitre 4, euh, si on est toujours séparé en 4 actes, ça m'étonnerait, ça m'étonnerait fort, je pense que cette cinématique arrivera assez vite dans le jeu, mais quand même, euh, bah, c'est un spoil quoi, donc euh... <rire> Moi c'est pour ça que je, je restais ardemment convaincu que c'était la guerre du péché. Déjà parce que c'est quand même sacrément con de spoiler. Et deuxièmement, on est tellement dans un contexte guerre du péché. Et là vous venez de, le, vous venez de comprendre, Bah, en fait l'église de la lumière, la cathédrale de la lumière, elle est refaite comme à l'époque. On a Inarius qui dirige les défenseurs de l'humanité, qui ne sont pas des néphalèmes, contre euh, des démons, des hordes de démons, etc. Avec l'élite qui se cache dans l'ombre, on est dans un contexte pur de la guerre du péché. Et c'est normal, mesdames et messieurs, car Diablo 4 eh bien, euh, va reprendre complètement le contexte de la Guerre du Péché pour, euh, comme trame principale de son, de son histoire. Alors, Et mais genre vraiment beaucoup, beaucoup, comme je vous venais de le voir, Catalan Lumière revient à la même chose, ils auraient pu l'appeler autrement, je sais pas, euh, la Basilique de la Lumière ou un truc comme ça, non non, le même, le même terme et tout. Donc c'est vrai qu'on a le retour de Lilith, retour d'Inarius, Guerre du Péché, la place de l'humanité, le joueur qui potentiellement. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de parallèles avec la guerre du péché. Alors, est-ce que c'est un problème Est-ce qu'en soi, c'est un problème Parce qu'on pourrait se dire Ah oh ouais, non, mais si c'est juste une reprise de la guerre du péché, c'est pas terrible. Alors, on va revenir sur les points, les points similaires pour aller attaquer ensuite derrière les différences. Mais euh, et en soi, la guerre du péché, c'est probablement la meilleure trilogie, c'est la meilleure série de romans de, de Diablo, de l'univers de Diablo. Donc, euh, c'est quand même très important. Et je ferai une vidéo d'ailleurs pour vous, vous conseiller des choses pour mieux attaquer Diablo 4, c'est ma prochaine vidéo sur Diablo. Mais en attendant, donc on retrouve une, une guerre pour le contrôle de l'humanité entre trois forces divines. Inarius d'un côté avec la cathédrale de la lumière. On a l'élite qui tire dans l'ombre et qui essaye de faire en sorte que les néphalèmes humains puissent se retourner contre les seigneurs démons et en plus abattre la cathédrale de la lumière d'Inarius. Nous avons les seigneurs démons qui essayent de contrôler un petit peu l'humanité dans la guerre, dans l'éternel conflit face aux anges. On a une absence des anges et du conseil des Anguiris. ainsi, encore une fois, que bah, le rôle de l'humanité et le côté, le côté indépendant que l'humanité doit tirer vis-à-vis -vis de ces trois forces, quatre avec le conseil des Anguiris absent, même s'il est absent, c'est une quatrième force. Donc, et on a envie de se dire, dans la guerre du péché, il y a le fameux Uldissian, Uldissian qui sauva l'humanité, tout ça, tout ça. Est-ce qu'en fait, bah, le joueur n'occuperait pas le rôle d'Uldissian donc est... on est vraiment dans un contexte à fond les ballons de guerre du péché Maintenant il y a quand même des différences essentielles et qui me semblent très importantes On n'est pas juste dans oh là là Blizzard, Feignas, euh, ils nous ressortent la guerre du péché etc Déjà premièrement la guerre du péché c'est de l'univers étendu Donc le mettre dans, dans, dans l'arc principal de l'histoire c'est pas déconnant Mais si c'est juste pour faire un flashback que et si c'est pour reprendre tel quel Est-ce que c'est vraiment pertinent Je ne pense pas Mais en reprenant un contexte exceptionnel qui est la guerre du péché en le mettant dans une situation où l'humanité après Reaper of Souls est au bord de l'anéantissement et que du coup les seigneurs démons sont de retour et que l'humanité a besoin de ses parents pour la défendre contre les forces extérieures, les seigneurs démons et le conseil des Anguéris, même s'il est absent, parce qu'à tout moment le conseil des Anguéris, il revote, il revote une, une, une tractation divine en mode hop, allez hop, c'est bon on envoie les os angéliques et l'humanité potentiellement peut être, peut être anéantie. Je rappelle que Reaper of Soul, c'est un archange aidé d'une très grande partie de ses, ses hostes, enfin de son hoste. Mais euh, donc bon, euh, si tous les archanges choisissent de, de partir à la guerre, l'humanité, à tout moment, c'est fini. Hein, donc euh, faut pas l'oublier, ça, c'est important. Hein. Euh, donc Lilith, contrairement à la guerre du péché dans Diablo 4, apparaît comme la force démoniaque qui arrive en réaction. Et ça, c'est très important. Dans la guerre du péché, Lilith, c'est plutôt la troisième force qui et dans l'ombre, n'a pas le pouvoir de s'opposer directement aux autres, et qui va arriver tranquille, et en fait, même pas, elle n'est même pas convoquée. Elle se libère petit à petit de la prison dans laquelle Inarius l'avait mise, et elle essaye d'influencer un petit peu tout ça. Et finalement, pendant la guerre du péché, elle sera bannie. Là, contrairement à la guerre du péché, eh bien elle n'est pas dans l'ombre. Au contraire, on l'a même rappelé, c'est même l'humanité qui la ramène, pour justement... Euh, les, le, le, lui demander de l'aide face aux seigneurs démons qui euh, semblent justement eux dans l'ombre alors que dans la guerre du péché les seigneurs démons arrivent en premier lieu et euh, on a bien sûr, bon pour le coup, la défense d'Inarius, elle, est la même, mais pour ce qui est de... Bah, on est quand même dans un contexte un peu différent au niveau de l'humanité, puisque bah, l'humanité, par exemple, là, les Zoradrims n'existaient pas à la période de la guerre du péché. Là, les Zoradrims sont toujours présents. Donc, il y a aussi un peu d'influence de l'exil noir, etc., et d'autres périodes historiques de la, de, la de, de la licence Diablo. Donc, la libération des seigneurs démons dans Reaper of Souls amène ce côté... Ils sont dans l'ombre, on sait qu'ils vont revenir, mais... Et lesquels d'ailleurs, on hein, ne sait pas sûr que tout le monde revienne, hein, peut-être qu'ils ne seront pas tous là. Mais du coup, eh bien, pour le moment, ils restent dans l'ombre. On n'a pas encore vu justement de Diablo, on n'a pas encore vu de balles de Mephisto, etc. Donc, pour le moment, ils restent dans l'ombre et l'initiative, normalement, c'était à eux dans la guerre du péché. C'est les seigneurs démons qui arrivaient sur sanctuaire vis-à-vis -vis de la triune, l'espèce d'église euh, démoniaque qu'ils avaient mise en place. Là, pour le coup, les seigneurs démons n'ont pas mis d'église démoniaque en place. C'est plutôt Lilith qui a ce rôle-là avec les enfants de Lilith, etc. Et les premiers croyants qui l'ont d'ailleurs ramené. Hein. C'est eux qui ont fait un rituel pour la, pour la ramener. Donc au final, pour le moment, on est dans une situation où on n'est on pas sûr de ce qui se passe. On est plutôt sur une inversion des rôles. Avec les seigneurs démons qui prennent le rôle de Lilith. Lilith qui prend le rôle des seigneurs démons de la guerre du péché. Pour le coup, Inarius, lui, comme je l'ai dit, conserve sa place. Mais d'un autre côté, il est lui-même un petit peu contesté par euh, les Oradrim. Bon, ils bossent un peu ensemble, tout ça, tout ça, mais les Aura ne sont pas, sont pas dupes de euh, ce que peut vouloir Inarius et que lui aussi a son propre agenda en tête. Donc on n'est pas dans un copier-coller. On n'est pas dans un copier-coller. On est dans un, une énorme reprise qui est probablement l'un des meilleurs contextes de l'histoire de Diablo. Et encore une fois, c'est assez logique. C'est assez logique qu'Inarius et Lilith reviennent. Euh, donc... Tant que ça, ça prend, on va dire, l'essence, le, mais que ça change un petit peu la manière et que ça change aussi le, potentiellement le résultat final ou comment on y arrive, moi j'ai aucun problème là-dessus. J'ai absolument aucun problème là-dessus. La guerre du péché, c'est une histoire vraiment exceptionnelle. Donc euh, vraiment fantastique de la licence Diablo. C'est probablement l'un des meilleurs arcs. Donc euh, c'est assez logique de s'en inspirer. Il y a beaucoup de choses à prendre, il y a beaucoup de choses à récupérer. Petit point aussi pour finir cette vidéo. Est-ce qu'Inarius sera le seul ange de Diablo 4 C'est une question, hein, je n'ai pas l'information. Mais je rappelle que dans la guerre du péché, bah, Tyrell n'est pas encore autant concerné par euh, l'humanité. Euh, Tyrell est dans les cieux, le conseil des Anguéris euh, arrive que très très très très tard dans la guerre du péché. Et c'est le moment où ils appuient sur le gros bouton rouge où ils envoient les hosts angéliques. Et normalement bah, l'humanité est terminée. Mais finalement il y a un vote qui bloque. Et finalement le sacrifice d'Uldissian contre Inarius pour euh, purger Sanctuaire des démons... Nous mon... enfin, va convaincre finalement, va achever de convaincre les anges que eh euh, l'humanité mérite d'être sauvée. Et donc, eh bien, ça va être très intéressant de savoir de ce contexte, puisque encore une fois, il y a aussi un peu de contexte de l'exil noir. Les Zoradrim ont été créés par Tyraël après le sacrifice d'Uldissian qui lui a convaincu que l'humanité avait un rôle très important euh, dans euh, l'éternel conflit. Donc au final... Ben, ça peut être intéressant puisque Tyrell pour le moment on n'a aucune trace on ne sait pas si, s'il si est toujours là je rappelle quand même j'en profite mais Tyrell c'est un être humain enfin à l'heure actuelle c'est enfin dans Reaper of Souls c'est un être humain mais contrairement à tous les humains qui ont une essence 50% démon 50% ange lui eh bien c'est un il a choisi donc de passer d'ange à humain mais comme il n'a pas de côté démoniaque c'est un humain avec une essence 100% angélique donc c'est pour ça que maltel ne le tue pas, d'ailleurs, dans la cinématiques de Reaper of Souls. Bon, c'est aussi peut-être parce qu'il a, a reconnu que c'était son frère, mais c'est un humain avec 100% d'essence angélique, et lui, maltel s'est juré de, de, de purger tout sens démoniaques. C'est pour ça qu'il veut massacrer l'humanité, en fait. Donc, au final, eh bien, Tyr'ael, est-ce que c'est le personnage mort du trailer de Diablo 4 qui était face à Laura Snarr, etc. Est-ce que, si jamais... Donc, est-ce qu'il est mort Potentiellement, il est juste très vieux. Est-ce que il est en vie, et à ce moment-là... Enfin, est-ce qu'il est mort, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il revient en ange C'est très, très, très technique, on n'a aucune information là-dessus, et en plus, il n'y a pas de précédent. C'est le premier ange de l'histoire à avoir fait le chemin vers l'humanité. Inarius, lui, est resté un ange, malgré son, son cheminement vers l'humanité, la, la création de l'humanité. Donc, on est dans un cas de figure où on n'a pas de précédent. Donc, Blizzard peut aller partout pour nous raconter ses histoires. Et potentiellement, le conseil des Anguiris... Eh bien, moi, je me rappelle à BlizzCon 2019, où on avait posé la question. j'avais posé la question, du coup, les anges, etc. Et on m'avait répondu dans, dans, dans l'interview, dans cette séance de presse de questions-réponses, il nous avait dit « Conseil des Anguéristes va rester un peu en retrait, tout ça, tout ça, là, on va se concentrer sur l'humanité, etc. » Ça veut pas dire, bien sûr, ils ne vont pas nous spoiler non plus, ça veut pas dire que le Conseil des Anguéristes ne sera pas présent dans Diablo 4, mais potentiellement, il arrivera potentiellement. Enfin, peut-être tard ou pas du tout, et peut-être dans une extension. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que euh, bah, on a quand même aussi des situations un peu différentes, et je rappelle la présence des Zora Dream qui devrait jouer le rôle un peu des, des Nephalem, euh, les suivants d'Ouldician à, à la guerre du Péché. Donc euh, nous verrons là-dessus, mais ça va être très intéressant de voir euh, l'implication de Tyrell éventuelle dans Diablo 4. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, euh, c'est un sujet qui est assez rapide. La définition de Prava me semblait très courte mais donc revenir un peu sur cette cinématique qui au final bah, nous spoil un petit peu quand même hein, euh, quand on a le contexte euh, mais euh, surtout aussi la grosse question qu'on a c'est comment Inarius s'est libéré des enfers, pour le moment on n'a pas de réponse mais j'attends les explications avec impatience, euh, donc voilà merci à tous d'avoir regardé cette vidéo on se dit à bientôt pour une prochaine euh, vidéo sur l'univers de Diablo, la prochaine sera sur justement tout ce qui peut servir pour bien se préparer pour euh, tout simplement l'arrivée de Diablo 4, voilà, plein de bisous et à bientôt. A plus dans le Nexus. Bonjour. <rire> Bonjour. Oui c'est toujours Mephisto. Euh, je cherche ma fille. Est-ce que vous pourriez m'aider s'il vous plaît N'hésitez pas à vous abonner. Suivre les réseaux sociaux, la chaîne Twitch, tout ça, tout ça. Oui parce que moi ma petite fille je l'aime bien hein, vous savez. Voilà, plein de bisous. <rire>